Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et parfois sur des idées un petit peu folles qu'on a tendance à avoir. Cette idée folle, bon, elle est très simple. Mais moi elle m'amuse toujours parce que je me dis qu'il n'y a que moi pour être assez couillon pour vouloir tenter des choses comme ça, alors qu'on nous demande la plupart du temps dans les grosses salles de cinéma d'être très sérieux, très carré, dans un costume et de ne pas trop sortir du rôle. Mais moi, je suis du genre à me dire, oh tiens, il y a un film qui sort. Et si je me déguisais pour la sortie du film, histoire bah, d'attirer les gens. Et donc, je vais vous raconter comment je me suis dit que ça serait rigolo d'acheter un costume très moulant de Deadpool et de le porter le jour de la sortie de Deadpool 2, de voir ce que ça donne. Bon déjà, pour vous donner un ordre d'idée, il a fallu que je fasse valider ça par ma direction. Ce qui n'a pas été une chose simple parce qu'à l'époque, vraiment, ils n'étaient pas hyper chauds à l'idée de voir un des membres de leur équipe être sapé bizarrement, même si sur le papier ça pouvait être rigolo. Donc il a fallu que j'arrive à convaincre ma direction que c'était une bonne idée, que je puisse me déguiser et que potentiellement ça pouvait, si ce n'est attirer des gens, en tout cas, amener un petit côté fun. Ça, ça n'a pas été si simple que ça. Et puis ensuite, il a fallu porter le costume et assumer ça. Alors, je ne regrette rien. Hein. Je me suis beaucoup marré ce jour-là et je pense que les gens qui sont passés dans le cinéma et qui m'ont vu, ça les a amusés aussi. Ça a du moins amusé les spectateurs qui se sont retrouvés dans des salles qui n'avaient aucun rapport avec Deadpool 2 et qui ont vu un mec débarquer avec une panière remplie de confiserie, en Deadpool 2. Ils ont vraiment dû se dire qu'est-ce qui se passe C'est qui se guignole Qu'est-ce qu'il fout là Mais par contre, les spectateurs de Deadpool 2 ont dû bien se marrer et ça a dû bien les faire kiffer. Enfin, je sais pas, s'il y a des spectateurs qui étaient euh, dans ce fameux cinéma où j'ai bossé et qui m'ont vu déguisé en Deadpool 2, et ben, bah, dites-moi. Parce que honnêtement, j'ai jamais eu trop de retours. J'ai eu un selfie, je crois, de mémoire. Il y a un enfant qui a voulu prendre un selfie avec moi, mais c'est tout. J'étais un peu déçu d'ailleurs pour ça. Non, je rigole, je me suis vraiment marré ce jour-là, c'était vraiment à mourir de rire. Les gens, ça faisait. Ils, étaient su... ils, étaient... ils savaient pas comment réagir en fait quand ils me voyaient. Et moi personnellement, c'est la partie que je kiffais en fait. Moi c'est ça que je recherche lorsque je vais au cinéma en tant qu'agent. C'est aussi amuser les gens. Et c'est vrai que pour le coup, lorsqu'on a pu à nouveau se redéguiser lorsqu'il y a eu la sortie de Star Wars 9, bon le film est ce qu'il est, mais les déguisements étaient vraiment cool. Et eh ben encore une fois, je me suis bien éclaté, parce qu'il y a vraiment le côté délirant, amusant, où tu as une proximité avec les gens que tu n'as pas d'habitude, où tu rigoles, parce que réellement, il y a de quoi rigoler lorsque l'on est déguisé comme ça. Mais vraiment, pour le coup, moi, c'est ce qui me fait kiffer, en fait, dans ce métier-là. C'est quand on a de l'interaction avec les gens, quand on s'amuse avec eux, quand on rigole avec eux, et quand on peut partager des choses avec eux. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, personnellement, c'est ce que je recherche à fond lorsque je suis agent de cinéma. C'est pouvoir m'amuser avec les gens, délirer avec eux, raconter des blagues, discuter de cinéma, etc. Tout en restant dans le cadre du boulot, bien sûr, en les faisant rentrer dans une salle, en les accompagnant, etc. Mais c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Et pour le coup, là, Deadpool 2, c'était super comme journée. Moi, j'avais surkiffé et j'avais vraiment beaucoup rigolé jusqu'à la fin de mon service parce que ça amusait complètement les gens de me voir saper comme ça. Je ne sais plus si je l'ai fait en caisse. J'ai pas dû le faire en caisse. En même temps, en caisse... Ça, ça aurait pas été facile au vu de la gueule que j'avais. Hein. Parce que pour ceux qui ont vu les vignettes de Deadpool, j ai, j ai, on voit pas grand-chose avec euh, le costume de Deadpool. Clairement pas. Voilà, j'espère que cette petite anecdote une nouvelle fois vous aura plu. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.